Bienvenue à la Bulac, euh, Madame Véronique d'Orbe Larcade. Nous sommes ravis d'avoir votre euh, témoignage aujourd'hui. Euh, vous, vous, vous, vous travaillez à l'Université de la Polynésie française et vous êtes l'auteur de De l'autre côté du ciel à outuru putaveri vers 1750-1771, l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti qui va paraître prochainement. Euh, je me présente à mon tour, euh, je suis Christina Dutertre, je suis la chargée des collections du domaine Océanie-Pacifique. Ce sont des collections d'à peu près 4000 ouvrages, euh, à partir du 19e siècle, constituées essentiellement de récits de voyages, de documents des missionnaires, notamment des catéchismes en langue vernaculaire, des études linguistiques. Et le fonds vraiment a pris son essor à partir de 1944, où ces langues ont été enseignées à l'inalco en commençant par la langue wayul ensuite c'était le thaïtien ensuite le Drehu, le nengon, le belep et euh, la, la, la chaire de Haïlou a été vraiment créée en 1977 donc euh, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement je, je suis à l'Université de la Polynésie française, membre de, de l'équipe de recherche ISTCO. Et donc, je m'intéresse à la période de, de l'histoire moderne, euh, une période qui, euh, dans cette partie du monde, euh, donc concernant le, le, la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, est vraiment un endroit et un moment où l'histoire s'écrit, non pas dans les livres, mais sur la chair même des hommes, pour reprendre une expression de, de Catherine II au philosophe Diderot justement à la fin du XVIIIe siècle. Cette année, nous commémorons le 250e anniversaire de l'arrivée de Bougainville à Tahiti. Pourriez-vous nous présenter ce personnage et le contexte politique, économique, scientifique et littéraire dans lequel il entreprend ce grand voyage d'exploration en 1767 Oui, bien sûr, parce que justement, hein, avec Bougainville, euh, l'histoire prend une, une dimension terriblement humaine. À l'horizon à de 1768, on est à l'époque des lumières. Mm. Des lumières qui ne sont pas sans ombre. Mm. Euh, – On est à une époque où on a la conscience que le monde change. D'une part, on sort d'une guerre terrible, mmh. la guerre de ans qui se termine en 1763 et que les, les spécialistes considèrent comme la, la première première guerre mondiale, mmh. euh, qui a changé les rapports de force, qui a créé entre la Grande-Bretagne et la France une situation de, de rivalité appelée à, à durer ben jusqu'à jusqu ben, au début du XIXe siècle mmh. hein, une autre guerre de son ans et donc il y a du côté de la France un profond désir de revanche mmh. et en même temps en même temps ben, cet ordre britannique cet ordre mondial britannique qui s'est imposé crée une situation de paix qui permet de lancer euh, ben, des, des opérations, des, des grands projets scientifiques qui seraient impossibles en temps de guerre. Mais, mais voilà, euh, faire de, de grands, prestigieux projets scientifiques d'exploration, c'est quelque chose qui demande de l'argent. Mmh. En France, on manque d'argent, mmh. mais en même temps, le monde des jeunes on est en train de voir une explosion de la population et puis on sait que le monde n'est plus pareil. On sait qu'on a, on a dépassé ce qui avait au XVIe siècle, marqué l'élargissement du monde, la terrible conquista qui avait euh, voilà, inscrit dans le sang l'emprise des, des, des Espagnols sur l'Amérique. Euh, voilà, on sait que le monde change au 18e XVIIIe siècle, à la fin du e siècle. On sait qu'on a les, les moyens de voir les choses autrement et il reste un dernier espace de la planète à conquérir. C'est l'étendue de la Grande Mer du Sud. Voilà, le débat scientifique euh, est à, à l'ordre du jour. Compte tenu de la manière dont on conçoit l'équilibre du globe, il faut absolument qu'il y ait un continent, mmh. euh, voilà, dans cette dernière partie de la planète qui n'est pas cartographiée, pas repérée. D'où, voilà, dans cette, ce moment de possibilité de grandes entreprises scientifiques, l'idée d'aller explorer la dernière partie du monde, évidemment à qui va revenir ce continent austral Et la compétition entre la Grande-Bretagne et la France, forcément, elle va se jouer là-dessus. Qui sera le premier à ne pas faire la conquista Et à faire les choses autrement, parce qu'on est à une autre époque. Mm -hmm. Et les différentes facettes de la personnalité de Bougainville, parce qu'il est à la fois un scientifique, un explorateur, militaire, noble font de lui un personnage qui condense les atouts d'un grand explorateur. Le contexte scientifique de conquête et de rivalité spatiale, dont on vient de parler des puissances européennes, la perte de la guerre de Sept Ans pour la France, euh, rendait, comme vous dites, le succès en Polynésie très poignant. Quelles conséquences ont-ils pu avoir dans le destin d'Aoturo, le personnage principal de votre livre et de Tahiti Voilà, c'est-à-dire que quand on parle du voyage autour du monde de Bougainville, qui l'amène justement dans les parages inconnus de la Polynésie, et puis à Tahiti, on a un point de vue européen. Or, voilà ce qu'il y a de fascinant pour les contemporains du 21e que nous sommes, qui considérons que c'est intéressant de faire parler le, voilà, ce qui ne parle pas et puis surtout de faire remonter à la surface le refouler pour être voilà, plus proche de la vérité. Voilà. C'est intéressant d'avoir le point de vue de l'autre. Mmh. Dans le voyage de Bougainville dans le Pacifique, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a eu cette rencontre mmh. avec Autourou, un Tahitien qui s'est embarqué avec lui et qui est parti vers la France. Et Bougainville était un homme capable de, de faire cette rencontre parce que c'était pleinement un homme du XVIIIe mmh. siècle, porteur d'une très longue et très vieille culture classique, mais aussi au fait des, des avancées de, de la science, c'était un, un excellent mathématicien, et puis surtout, quelqu'un capable eh bien, de, de partir vers l'inconnu. Mmh. À cette époque, la réalité du voyage était extrêmement difficile les maladies, l'alimentation déficiente, le manque d'eau. S'agissait-il d'une entreprise favorable à la découverte de nouveaux territoires et des nouvelles populations C'était les conditions idéales Certainement pas, mais on n'avait pas le choix. Il mm -hmm. euh, y avait cette espèce d'urgence de ben, de conquérir le monde, hein, compte tenu du, du contexte du, de la fin du XVIIIe siècle, et et de toute façon, je pense que voilà, ces, ces, conditions de, ces conditions de navigation, elles étaient à la mesure de la dureté de la vie à la fin du XVIIIe siècle. Être marin, c'était vraiment très dur, mais mmh. être un paysan au fin aussi. fond des campagnes, mmh. c'était aussi très dur. Mmh. Et je pense que, voilà, euh, on avait conscience, quand on était un personnage comme Bougainville, que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Bougainville, c'est quelqu'un qui est un ambitieux. La fin de la guerre de temps brise sa carrière militaire. Mm -hmm. Et puis, et puis c'est quelqu'un qui veut voilà, prendre la revanche de la France et, et partir à la fois à la conquête de son propre destin, et puis aussi de nouvelles colonies pour, pour la France. En parlant de l'escalade Haïti le 4 avril 1768, la boudeuse et l'étoile, c'est les, les deux navires de l'expédition Bougainville font escale à Tahiti. À l'approche de l'île, une pirogue vient à leur rencontre. C'est le premier contact et l'entrée en scène de votre héros. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de Aouturo Oui, euh, évidemment. Mais mon héros, en fait, donc <rire> c'est juste voilà, quelqu'un qui, qui a beaucoup compté, enfin, oui. être un, un héros ou pas, c'est... C'est une autre, une mmh. autre question. Oui. Il a été. <rire> et, et justement, il faut l'imaginer accomplissant un véritable exploit sportif. Parce qu'on voit arriver ces navires inconnus. Ce ne sont pas les premiers navires européens à arriver, mais ils arrivent à un endroit de Tahiti, où, enfin, différent de celui où avait abordé le, le navire de, de Wallis quelques mois plus tôt. Mmh. Bougainville d'ailleurs, ne sait pas du tout que les, les Britanniques sont passés. Donc, pour les Tahitiens, c'est le retour de quelque chose déjà connu, mais dans un endroit où on n'a pas vu encore ces, ces navires européens, ces grandes pirogues sans, sans balancier. Et alors, imaginez la, la différence de taille entre ces, mmh, ces flûtes, hein, enfin, le, le, la frégate qui est la, la, la boudeuse, puis la, la flûte qui est, est l'étoile, qui sont quand même volumineux par rapport à des, des pirogues qui sont au ras de l'eau. Et évidemment, les, les pirogues, pirogues thaïtiennes qui arrivent sont, sont très nettement décalé et alors les marins les marins français lancent des cordages évidemment pour permettre aux pirogues de se de rapprocher mais pour pour arriver bord à bord bah, il faut quand même attraper ces cordages et oui. Aoturou qui est à la tête d'une pirogue oui. en fait attrape un grément et à la seule force Sans de ses bras, bras parvient à rapprocher la pirogue et c'est tout lui oui. en fait plus qu'un héros je pense qu'il est euh, exactement l'incarnation de ce qu'on appelle à Tahiti en Aïto, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas simplement une force physique, mais une force spirituelle. Mm -hmm. Et ce premier geste qu'il fait, c'est exactement ce qu'a été toute sa rencontre avec mm -hmm. Bougainville, mm -hmm. hein, c'est lui qui, qui, à la force de ses bras, se rapproche, mm -hmm. et donc rapproche la pirogue, et va permettre, ben voilà, la rencontre, la première mm -hmm. rencontre. Sachant que la boudeuse pouvait transporter 140 marins, on imagine mmh. la taille du bateau par rapport Exactement. à la Exactement, ouais. Et en parlant un peu plus de Dautoro, un peu l'envers du voyage, pouvez-vous revenir sur les choix qui ont présidé à l'écriture de votre ouvrage centré sur la figure de Vous en avez déjà parlé un tout petit peu, mais ouais. qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire sur lui En fait, parce que c'est difficile. <rire> – Parce que justement, à l'encontre de, de Bougainville, sur lequel on a, on a beaucoup de bien sources, bien. enfin, oh, oh, disons qu'on a, on a pas mal d'informations, là, c'est un peu écrire l'histoire de, de manques successifs, mmh. ou essayer de retrouver la vérité d'un personnage qu'on ne perçoit que par un jeu de miroir. Mmh. Contrairement à Bougainville, qui est volubile, Autour où, en fait, on ne conserve que très peu de paroles sûres qu'il est prononcées. Mmh. Donc voilà, en tant qu'historienne, c'est un sujet qui est un défi. Et surtout, voilà, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir le point de vue de l'autre. Mmh. Et voilà, on présente l'arrivée des Français à Tahiti comme un événement. Mmh. Hein – euh, – ils, ils en sont restés que sept jours. – Ils sont restés à peine dix jours. 10 jours. Hein, et, euh, et alors on se dit, mais voilà, est-ce que de l'autre côté, ça a été un événement mm -hmm. voilà. et, et je crois que c'est essayer de, de voir les choses autrement, de changer de perspective. Oui. – parce que vous dites, faire malgré tout l'histoire d'Autourou avec toutes ces difficultés oui. trouver, que vous avez trouvées pour vous documenter. À quelle difficulté vous êtes confrontée dans ce travail-là de recherche sur le personnage Au niveau des sources, des méthodes, comment vous avez procédé euh, Avec la, la patience d'un travail d'aiguille. De dentelle. <rire> oui, il y a un, un artiste contemporain à Tahiti qui, qui essaie de coudre les pierres. Et il a intitulé à une de ses, ses installations « L'impossible couture du temps mm ». -hmm. Et je crois que c'est ça, au fond, dans la, dans la démarche qui, qui me guide, c'est qu'il voilà, faut retrouver comment le temps a passé. Mm -hmm. euh, à Autourou, le problème, c'est que moi, je suis une frannie. Hein, je ne maîtrise pas non seulement euh, le, le réo Tahiti, mm -hmm. mais je ne maîtrise pas tout ce qui est le système de valeurs polynésien mmh. qui fait que tout est lié, euh, l'appartenance la à, à une lignée, l'appartenance à une terre, hein, ce qu'on fait, euh, voilà, ça, ça a un sens qui... voilà qui, qui implique une inclusion à laquelle je ne peux pas prétendre à, à appartenir. Et ça, c'est un, un des premiers défis. C'est pour ça que malgré tout, il y a quelque chose d'un peu audacieux de la part de quelqu'un qui, qui vient du côté de l'Europe, mm -hmm. d'essayer de… Voilà, de, de d'entrer ou de se rapprocher simplement de, de ce personnage. Donc, voilà, on manque de sources, on ne connaît autour que par ceux qu'on ont dit les, les Européens. Mm -hmm. et, et voilà, et malgré tout, je crois qu'il est possible d'en faire l'histoire. Oui. Il, il y a un côté de dignité, de valeur de vaillance, de courage dans, dans tous ces actes, même s'ils sont réfléchis par d'autres personnes. Exactement. C'est-à-dire que on sait que lorsque ben, le, le, le, le premier voyage de Cook fait escale à Batavia, donc quelques, quelques mois après que Bougainville soit passé à Autourou, il y a un, un, un des, des, des habitants de Batavia qui est allé vers, vers Cook, qui se promenait avec un autre Tahitien, Toupaya, mm -hmm. et qui était vêtu comme était vêtu à Autourou avec une jupe, mm -hmm. enfin <rire> avec un paréo et il lui a demandé des nouvelles Oui. Et ça veut dire qu'Autourou, on avait déjà remarqué que c'était quelqu'un qui... – De spécial. – Voilà, qui valait la peine. Oui. Et je crois que ça, c'est un signe fort. – C'est un signe fort. – Il oui. mérite. – Malgré tout ça, il est avec Il, il une... mérite qu'on s'intéresse <rire> à lui, qu'on s'en souvienne. – Et le journal de navigation de Bougainville, est-ce que ça a été une, une importante ressource pour vous, pour votre travail ?– Mais, mais oui, sachant que là encore, on est dans, dans ce jeu de miroir. Parce que Bougainville a rédigé, comme c'était son devoir d'officier, son, son journal de bord. Et, et presque, presque deux ans après seulement, il a écrit le récit de son voyage autour du monde, mm -hmm. qui est le livre de référence, oui. mais qui en fait est une, une version, je ne vais pas dire fictionnalisée, mais en tout cas une version littéraire oui. euh, du détail de du son détail. voyage. Et par exemple, alors que le Tour du Monde a duré hein, deux ans, mm -hmm. euh, l'escale à Tahiti qui n'a duré que dix jours, dans cette version littéraire, elle occupe mm -hmm. une place Laisse. centrale. Hein, les, Tahiti, vraiment, les, les considérations sur Tahiti euh, voilà, secteur, sont, sont dilatées. Mm -hmm. et, et ne serait-ce que par ça, enfin ça… Ça conduit à s'intéresser à Outrou, Audrou voyage avec Bougainville. Et si Bougainville parle tellement de Tahiti, c'est que il sait passer quelque chose. La sensibilité de Bougainville à son arrivée à Tahiti a dû certainement être influencée par Robison Crusoe de Daniel Defoe. Oui, c'est un homme d'une grande culture qui arrive, une culture qui est à la fois une culture classique, quand il voit débarquer une jeune femme dévêtue sur le pont du navire, il pense immédiatement à Vénus, <rire> et il baptise Vénus Aphrodite, et il baptise Tahiti du nom de nouvelle, nouvelle citerre. Citer. Mais c'est aussi quelqu'un qui est forcément imprégné par la littérature contemporaine. C'est un homme qui fréquente les salons, oui. qui est versé aussi bien dans les sciences que dans la, la, la poésie. Et évidemment, Daniel Defoe a déjà contribué à, à créer ben, un attrait pour cette grande mer du Sud, puisque euh, Robinson, en fait, est un naufragé du Pacifique. Oui. Et quel est le positionnement de Bougainville par rapport au mythe du bon sauvage voilà. Des philosophes. Exactement. Alors, justement, c'est toute la difficulté de. Parce qu'elle est confrontée vraiment. Euh, voilà, au exactement, bon sauvage, à la matérialité ouais. de la sauvagerie. Entre guillemets. <rire> Entre guillemets. Euh, en fait, le, le mythe du bon sauvage existe. Avant qu'on ne rencontre contre. la nouveauté oui. du, du Pacifique, il y a en particulier déjà le contact avec les Amérindiens. Oui, parce qu'il est passé au Canada. – Exactement, ben, c'est-à-dire que la France, la Nouvelle-France, les colonies, les colonies françaises d'Amérique ont contribué à rendre très, très présente, très actuelle la rencontre avec les, les, les Amérindiens. Par exemple, le, le baron de la Hontan raconte combien eh bien, ces sauvages du Nouveau Monde eh bien, ont, ont une dignité, une noblesse et sont pour lui enfin, des, des partenaires hein, tout à fait dignes de respect. Euh, voilà, et, et donc il y a déjà, alors que le monde change, euh, je, je le disais tout, tout à l'heure, il y a cette, cette conscience malheureuse de, la, de la, la découverte du premier nouveau monde, l'Amérique. Là, on sait qu'on va découvrir un nouveau, nouveau monde et on ne veut absolument pas commettre les, les mêmes erreurs de, de cruauté, de, de massacre euh, voilà, à, à grande échelle, de destruction de, de population locales. Et puis, surtout, on croit moins que... Peut-être aux valeurs qui avaient été les valeurs euh, motivant les conquistadors, l'Occident commence peut-être à être un petit peu moins sûr de lui-même. <rire> Alors le récit produit sur Tahiti passe justement par le truchement de la culture de l'écrit et du regard des Européens dans une société de l'oral. Donc mmh. Qu'est-ce qu que ça a donné cette rencontre Parce que, Comme vous dites, il y a toute une, une culture de l'écrit et toute une imaginaire. Mmh. qui fait face à une société où tout est à l'oral. – est... Voilà, en fait, il y a une, enfin, y a un, une rencontre do dont on n'imagine pas l'étrangeté. Mmh. On est face à des gens qui sont absolument inconnus les uns aux autres. Donc, on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on ne parle pas la même langue. Mmh. Mais au-delà de la difficulté à avoir des, des mots en commun, enfin, on communique essentiellement par geste. En fait, on n'a pas du tout le même système de référence. De par exemple, Bougainville vient là, il a besoin de se ravitailler en vivres et en eau, et il réalise pas qu'il euh, en fait euh, est vu par les Polynésiens où il arrive au moment où on est dans une période de, de, de, de festivité ou en tout cas marquée par des, des rituels religieux, en particulier des, des rituels de, de partage, euh, voilà. Donc on est dans le cadre de la société polynésienne, marquée par une, une ritualité, c'est vrai, transmise oralement, mmh. Mais dans un cadre, euh, voilà, spirituel, dans un cadre à la fois psychologique, social, qui n'est pas celui d'immédiat besoin des Européens vivre, euh, voilà, on, mmh. en vivre, mmh. voilà, en euh, denrées fraîches. Voilà, on est prêt à partager hein, religieusement. Et là, on a juste besoin. Voilà, on a juste besoin très immédiatement d'avoir de quoi à nourrir deux navires, plusieurs centaines, plusieurs centaines d'hommes. Ouais. Et, et voilà. À et la de et force je... en plus. Oui, et complètement. A et, et je crois que plus que la différence entre une culture écrite et une culture orale, on est vraiment là au moment du, du premier contact. En fait, ce qui compte, c'est que on, on ne parle pas du tout de la même chose et mmh. demande de se rencontrer. Oui. Mais par exemple, la, la langue tahitienne, ça présente aussi une, une, particularité, une difficulté supplémentaire dans cette euh, incompréhension mutuelle ?– Ah, évidemment, parce que c'est une langue qui ne ressemble à aucune non. des langues familières aux Européens. Ouais. Par exemple, pour Bougainville, l'espagnol, il n'a eu aucun problème ouais. euh, dans ses escales en Amérique du Sud, au Paraguay, à, à parler espagnol. Voilà. Euh, il y a, y a, y a des, des, des possibilités de truchement, mais là, avec la, la langue tahitienne, on n'a aucun, aucun repère. Mmh. Enfin, les, les, la morphologie est, est tout à fait différente. En, en tahitien, par exemple, on n'a plus de pronoms personnels. On a davantage de pronoms personnels qu'en français. D'accord. dans les langues a pas européennes. Il y, ouais. en fait, y a moins de lettres. Il n'y a pas les mêmes sons. En fait, il y a moins de lettres, d'où en fait des redondances. Donc, plusieurs fois répéter les mêmes noms, et puis surtout des, des accents, mmh. qui sont très difficiles pour les, pour les oreilles européennes mmh. à, à saisir. Puis bon, on, on ne fait pas la différence systématiquement entre le masculin et le féminin. On indique le temps par des adverbes. Donc, vous imaginez, par exemple, pour négocier une escale de 15 jours. C'était ce que souhaitait Bougainville. Ouais. – donc il a fallu négocier avec des gens pour lesquels le passé et l'avenir s'expriment différemment. Et donc, donc communiquer par geste, mettre des petits cailloux par terre sans être sûr de bien savoir <rire> ce qu'on faisait. Mais en tout cas, c'est très clair. Euh, il y a une difficulté d'intercompréhension jusqu'au début du XIXe siècle. Le premier dictionnaire anglo enfin anglais-thahitien, c'est 1851. Avant, il y a la traduction de la Bible par les missionnaires protestants britanniques, hein, qui, qui vraiment attestent du fait qu'on a, on a progressé dans la, la communication, mais c'est le début du XIXe siècle. Avant. Il y a un obstacle très clair du fait d'absence, de, de, de saisie de cet univers linguistique euh, totalement étranger à l'Europe. Ouais. On arrive à parler quelques mots, on constitue des lexiques, mais, mais c'est très très sommaire. Ouais. – Mais c'est aussi une question de, de, de temps et de et d'imaginaire. Par exemple, dans le Quechua, le, le, le passé est devant nous ouais. et, le, et le futur, le présent existe et le futur, il est, il est derrière. C'est aussi différent. ce qu'on trouve en Et en, en, Je pense qu qu'en Polynésie, c'était ouais, un, un peu la même fait. chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce que c'est le Taio ou Ami Cérémoniel Parce que le lien qui unit hum. Aotouro et Bougainville, c'est ce, ce lien-là particulier. Oui, c'est... Mmh. Assumé par les deux parties et qui implique euh, plusieurs choses En tout cas, c'est quelque chose qui est attesté dès que les Européens arrivent à, à Tahiti. Alors, il semble que ce soit quelque chose qu'on retrouve à Madagascar, mmh. euh, une, une pratique qui fait que, voilà, on se reconnaît dans un nouveau venu qu'on adopte d'une certaine façon, et, et c'est marqué très, très concrètement par le fait qu'on échange on son, son nom, nom avec lui. Ouais. Si bien que Autourou se fait appeler désormais Bougainville. Ouais. Sauf qu'en tahitien on n'a pas du tout la, la même prononciation, et donc Bougainville, ça ne correspond à aucun son tahitien donc Bougainville, ça devient Poutaveri ouais. Et donc, normalement, – On devrait appeler désormais oui. Bougainville, oui. Autourou, de son nom, oui. nom taïtien. Mais désormais, c'est pour ça qu'il y a cette, cette double indication du nom d'Autourou, Poutaveri, parce que c'est le nom qu'il s'est choisi, parce qu'il il avait ce, ce lien particulier. C'est une espèce de… Voilà, de, de fraternité choisie, mmh. et c'est quelque chose qui se reproduit, qui s'était déjà passé avec les, les Britanniques, en, enfin avec Wallis en, en 1767, qui va se reproduire avec Cook, donc on appelle ça Taillot. Enfin, c'est ce que les Européens comprennent mmh. comme Taillot, un geste de paix, ou en tout cas une, la création d'un linge particulier, ce qui fait que, par exemple, on, on partage avec le Taillot ben, la nourriture, mais aussi, comment dirais-je, l'hospitalité de la maison et des épouses. – Et c'est un partage dans les deux sens ?– Qui dans devrait être, être, dans être dans les dans deux, deux, deux sens, sens. et c'est peut-être une des raisons qui explique le malaise qui se crée et qui va conduire à, à raccourcir… L'escale qui aurait dû durer 15 jours en, en 10 petits jours, parce que justement, les, les Polynésiens ne comprennent pas qu'il n'y ait pas réciprocité dans l'échange, la générosité qui, pour eux, va de soi. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, Bougainville, il a besoin de manger, de boire, ouais. hein, de restaurer ses, ses marins. Mm -hmm. Et Bogaville arrive aussi dans un contexte particulier de changement de culte, de hiérarchie, d'autorité, du dieu Thane traditionnel au dieu Oro, avec la figure Ayori, dont Aorotou était un de ces membres-là. Voilà, Vous les, pouvez les, les Zahri, en dire oui. Un petit peu plus. Oui. Parce ah, en que, fait, il n'y a, y a, coup, y a pas n'importe qui. Non plus. Oui, voilà. Et, et c'est ce qui sans doute l'a conduit à, à faire ce, ce geste mm. d'aller au-devant de l'inconnu. Mm parce que justement donc il appartient, alors on appelle ça une secte mais le vocabulaire européen, le vocabulaire religieux européen est inadapté avec bah, la, la complexité de la réalité spirituelle de, de, de la Polynésie, euh, donc en fait c'est produit, un, un peu comme en, en Europe à l'époque des Lumières, hein, les, les références spirituelles changent, il s'est produit en, en Polynésie, alors, peut-être plutôt du côté du XVIIe siècle, cette mutation religieuse conduisant à la montée en force du culte du dieu Oro, dans les... – Alors là encore, hein, le, le vocabulaire est certainement inadapté. Les missionnaires, ou en tout cas les, les porte-paroles, étaient euh, donc cette secte, entre guillemets, d'Arihoi, dont Autourou était un des membres mm -hmm. qui euh, donc euh, régulièrement faisait des tournées durant lesquelles euh, il euh, donnait des spectacles, de danse, de, danse. de chant, de musique. Euh, et euh, où euh, ils menaient eux-mêmes une vie totalement euh, euh, différente de, de ceux du reste de la population, puisque, au nom du culte d'Oro, hein, ils euh, consacraient leur vie à à la force de la vie, à la beauté, à la joie, dans toutes ces dimensions, mais en particulier, c'est ce qui faisait que le, leur spectacle avait une, une dimension érotique forte et a forcément mm -hmm. beaucoup à la fois fasciné et, et, et suscité de la part, de la part <rire> des, des Européens des interprétations, des lectures, comme on dit, mais, voilà, des écritures, dirons-nous, voilà, qui ne sont sans doute pas véritablement en phase avec la manière dont elles étaient perçues du côté polynésien. Les arihoïs, ce n'étaient pas tous les polynésiens. Et, et on n'est pas sûr de, de bien comprendre toutes les, les implications. – C'était un peu dionysiaque, non C'était la danse la... Wow, voilà, sans doute pour, les plaisirs, ouais. voilà, sans doute pour, pour des Européens et en référence avec la culture européenne, c'est sans doute quelque chose qui en donne une, une idée. Alors, quand Autourou arrive enfin de cette traversée à Paris, euh, comment il a vécu ce voyage en France quel regard porte-t-il sur la société française de l'époque, qui était très, très différente ?– Oui, ben, on peut imaginer le choc que ça, ça représentait. Il y a presque un an de voyage derrière lui, où il a réalisé que ce n'était pas une tournée d'Arioi qui faisait, qui durait quelques, quelques mois, oui. mais qui partait pour très, très, très loin. Je pense qu'il est arrivé en ayant eu le sentiment d'approfondir ses liens, avec, avec Bougainville, avec les membres de l'équipage, parce que, vous en parliez tout à l'heure, la vie à bord, ça ne ment pas. Hein. On a faim, on a soif, euh, il y a les, les conditions de mer qui ont été vraiment très difficiles. Donc, il est arrivé en France avec le fait de... Enfin, le sentiment d'avoir déjà fait quelque chose d'assez extraordinaire, très fort, son courage de haïto a été mis à l'épreuve. Il a mis euh, sa joie et sa voilà et sa bonne il a contribué voyage, justement ouais. enfin par ses talents de musicien mm -hmm. toujours à, à traduire en chanson en préau Tahiti hein, ce qui se passait et je pense qu'il arrive en France en se disant que voilà peut-être qu'il va rencontrer enfin le pays dont on lui a parlé par geste, mais dont on lui a dit combien il était merveilleux. Mmh. Donc il arrive sans doute avec une grande attente. Il arrive au mois de mars 1769, et il arrive euh, au moment où le printemps est particulièrement frileux. Et je pense que la première impression qu'il a eue, c'est le, le froid. froid. Je pense qu'en en, en mer, il avait déjà eu froid, Mmh. Ouais, mais, mais là, c'est vraiment un froid qui dure, puis il est, il est à terre, mmh. et puis il découvre les, les routes du royaume, enfin la, la dimension de la du continent n'a rien à voir avec les dimensions de l'île de Tahiti. Alors, c'est le tour de Tahiti en, en une semaine. Mmh. Là, il lui faut euh, plusieurs jours de route pour arriver à, à Versailles. Puis, il arrive à Versailles, mais il n'est pas reçu par le roi. Oui. Et puis, il arrive dans, dans, dans la ville de Paris. Alors, imaginez, hein, quelqu'un. il a mmh. découvert déjà la, la ville, hein, ce que c'est qu'une ville presque européenne à Batavia, euh, – ah, Voilà, dans, dans les Indes néerlandaises. Mais, mais là, vraiment, là, puis oui. il est chez les, chez les, les franis et puis il sait que Bougainville est chez lui, il attend peut-être que ça soit comme quand Bougainville est arrivé à Tahiti, la fête. Oui. Oui. Or, euh, voilà, Bougainville arrive… Et il n'arrive pas en héros. <rire> et il a gagné la, la reconnaissance de, de l'exploit qu'il a fait avec la réalisation de ce, ce premier tour du monde. Mm -hmm. Et vous pensez, quel type de lien Bougainville et Autoureau ont-ils tissé pendant cette longue traversée, ce, ce, ce, cet espace où ils sont en, en vase clos, si on pourrait dire ça ben, Je pense que là, les, je pense que le vernis a... Hein, à craquer, mmh. comme c'est souvent le cas en conditions extrêmes, enfin, mmh. voilà, on révèle ce qu'on est vraiment. Et je crois que Bougainville, malgré son, son arrivisme, mmh. son, son ambition, euh, voilà, c'était euh, un sacré bonhomme. et De la même façon, Autourou a dû quelque, quelque part percevoir le fait que voilà, ce n'était pas purement formel ce lien de Taillot. Non, oui. ouais. Et je pense qu'en plus, déjà Bougainville, euh, dans son expérience au Canada, avait déjà oui. euh, voilà, été se rapprocher Chez... d'Amérindiens. Enfin, il raconte qu'il avait déjà été adopté par les, les Iroquois, Amérindiens. – Une famille Iroquois et j'en Voilà, parle. exactement. Euh, au Sceau-Saint-Louis. Donc, il, écrit, il en parle un peu ironiquement, mais je crois qu'avec Outro, il s'est passé autre chose. Autant et d'autant plus que… Il avait un frère aîné, Jean-Pierre, qui était voilà, un, grand, un grand érudit. C'est lui qui, je pense, donc son frère mort oui. récemment, qui lui avait parlé du Pacifique. Oui, et bien. je pense que quelque part, il y a, a peut-être personnellement, voilà, les Vraiment. conditions, je pense qu'il s'est passé quelque chose de fort et de réel. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément que... Ça a été une relation heureuse et véritablement égalitaire. Bougainville a laissé tomber à Autoulou. Oui. <rire> Mais bon, il était aussi soumis à des fortes pressions en arrivant en France. Exactement. Alors, c'est qui de l'écho du voyage de Bougainville en France Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée de Bougainville en France Est-ce qu'il a mmh. la réception qu'il… Euh qu'il qu attend, la publication du livre, du voyage ben, ?– Compte tenu de, de l'investissement qu'il a fait, enfin, il a, il a financé l'expédition mmh. sur sa propre fortune. Euh, ben, il attend euh, déjà d'être dédommagé et puis d'être reconnu. En fait, c'est quelqu'un qui, qui ne fait pas partie des, des milieux scientifiques de premier plan, des, des salons littéraires de premier plan. Euh, donc voilà, il ne pas reçu en, en héros. Hein. Voilà, Si quelqu'un donne une certaine hauteur, une certaine qualité savante à son voyage, c'est Philibert Commerson. Mmh. Hein, donc voilà qui est le, le, le, le frais scientifique de, de l'expédition. Lui, ben, c'est quelqu'un qui est un monde dingue. Et ça, son premier travail, ça va être de, de présenter Autourou au roi. Mais, – Voilà, la présentation au roi, c'est surtout important quand on est une dame. En fait, la présentation au roi quand on est un homme, c'est presque une formalité, vous voyez, enfin, voilà, c'est presque mécanique. Donc, autour est reçu à Versailles, mais pas, pas en reconnaissance de, de ce qu'il est. C'est le premier Polynésien ouais. à venir en Europe. Ouais. – et voilà, enfin, sa, sa réception à Versailles, bon, on lui fait un costume du un costume oui, d'apparat, oui. mais, mais on, est, on, on ne reçoit pas, absolument pas, on, le, le, le représentant d'un autre monde, enfin. Oui. Et, et, et c'est ça qu'il a de, de terrible dans le fait que, enfin, Bougainville, c'est quelqu'un qui a à conquérir une, une crédibilité. Et justement, ce qui le pousse à faire la version romancée de son voyage, c'est que justement, ben, son dédommagement traîne auprès du, oui. du ministère. Euh, ces en appuis, fait, ces appuis ont ses appuis ministériels ont changé dans la mesure où... Choiseul, le ministre est, est disgracié, c'est la montée en puissance du collant de, de la, la nouvelle, de oui. la nouvelle ah, bon favorite, oui. la, la, la Dubarry, qui a vraiment une autre, une autre option en matière de, de politique étrangère. Donc écrire une version romancée de, de son voyage, c'est un moyen voilà, d'obtenir une reconnaissance. Mais il n'a pas cette reconnaissance. Oui. En fait, le drame, c'est que la publication de… De, de, de ce livre qui est, est certainement un, un succès auprès du grand public, oui. mais un succès un peu décalé dans le temps, il n'est pas du tout à l'ordre du jour en dans les, les, les vrais milieux intellectuels. – Mais le Voyage autour du monde, qui est publié finalement en 1771, fait preuve d'une justesse et d'une qualité d'observation au, au sujet des Polynésiens, on se demande si cette connaissance, c'est aussi un apport d'Aotouro à bougainville pour ce détail, pour cette précision. -ce que vous en pensez – Certainement, certainement. Enfin, il faut une, une lecture fine en, en comparaison mm -hmm. du, du journal de navigation, enfin du journal de bord et puis du, du récit du voyage. Mm -hmm. Mais, mais c'est indéniable qu'on assiste à un changement de point de vue. Par exemple, il y a un enthousiasme dans le journal de bord on retrouve un petit peu plus nuancé mm. dans justement l'évocation du fait que euh, eh ben, ce monde de la nouvelle citerre, c'est aussi un monde où il y a la guerre, mm. et ça, certainement, Bougainville l'a appris à Autourou. Et même si on ne communique que par, par geste, en fait, je pense qu'Autourou, en tant qu'Arioy, avait là une formation de mime. Et je pense qu'il dit... était capable de dire beaucoup de choses oui. par, par son corps. Et on en a des témoignages par ailleurs. Enfin, des témoignages de, de gens qui l'ont rencontré en Europe. Mais en, en idéalisant Tahiti, cette nouvelle citerre, Bougainville en ville on fait pour longtemps un objet de rêve et de fantasme pour l'Europe. Enfin, à partir de, ce, de cet ouvrage, c'est toute une mythologie qui se fait. Certainement, mais là encore, avec un décalage et, et trop souvent, on, on raccourcit le temps. En fait, le, le succès du, du voyage de Bougainville, c'est un succès auprès du grand public et qui est, qui est diffusé dans, dans le temps et, et sur, le, sur le moment. Euh, il ben, n'y a, a, a, a pas véritablement un changement, il n'y a pas véritablement un avant et un après Bougainville. Oui. Par exemple, ce qui compte beaucoup dans l'idéalisation de Tahiti, c'est le supplément au voyage de Bougainville oui, qu'écrit Diderot. Mm -hmm. Mais pourquoi il écrit ce texte Parce que le compte rendu qu'on lui avait demandé du, hein, du, du voyage de Bougainville, ben, on ne juge pas digne d'être publié hein, dans les, les, les journaux, enfin les, les publications reçues. Et, et, et donc il écrit ce texte, mais, mais ce texte, en fait, c'est un texte qui euh, n'est diffusé qu'à partir des années, de la fin des années 1790 donc au moment de la Révolution, et puis surtout qui voilà, devient euh, un texte de référence abusivement sur Tahiti. Diderot n'est jamais allé à Tahiti, et ce qu'il raconte de la liberté des mœurs de Tahiti, enfin c'est totalement différent de, de, de la réalité constatée. Et, et donc voilà, il y, y a cet effet de décalage, et puis surtout il y a le fait qu'au XVIIIe siècle, on lit beaucoup. Mmh. mais on lit en fait des ouvrages qui sont des, des résumés ou des, des réécritures, hein, les, les colporteurs mmh. euh, diffusent en fait des, enfin, oui, voilà, des, des, des résumés ou des, mmh. des textes qui sont des, des versions plus radicales, plus sensationnelles mmh. de livres. Oui. Et je pense que c'est la, la façon dont il y a eu une assimilation à la entre l'idéalisation de Tahiti, le mythe du bon sauvage, Tout ça qui... ah, euh, voilà. Et, et, et en fait, il y a eu des, des, des effets de décalage, et, et je pense qu'il faut se garder de, de, de considérer, et c'est ce qui fait le drame d'Aoturu, c'est mmh. qu'on n'a pas réalisé sur le moment qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel, mmh. et que qu'Aoturu avait voilà, été le porteur, le représentant de quelque chose qui voilà, était… Inouï. Mmh. Euh, vous dites que qu'Autoru est devenu une figure de référence et un élément de la culture littéraire française. C'est dans ce sens-là En fait, c'est justement par ce jeu de miroir. Mmh. En fait, euh, Auturu euh, fait un geste qui est, qui est répercuté en écho dans, dans beaucoup de textes. On sait que, alors qu'il visite le, le jardin des plantes, où il euh, y a évidemment une serre avec des, des, des espèces euh, voilà, tropicales, il trouve un arbre, un arbre qui est un arbre du Pacifique. Et on pense qu'il s'agissait sans doute d'un plan d'arbre à pain, le Houlou, mm -hmm. qui est vraiment voilà, voilà, très fort dans la, la réalité quotidienne hein, euh, <rire> alimentaire et en même temps symbolique hein, de, de la Polynésie. Et en fait, lui, qu'on qu ne comprend pas, enfin, qui n'arrive pas, enfin, qui qu parle très, très, approximativement, très, très peu le français, et, et qu'on ne comprend pas, ben, il va étreindre cet arbre en pleurant. Et c'est un, un, un geste qui est rapporté par un auteur à succès de l'époque mais, mais qu'on voit répercuter dans des lettres, dans d'autres textes. De la même façon, Bougainville raconte euh, comment, ben, au moment où Autourou part, et c'est Autourou qui a demandé à partir hein, avec, oui. avec Bougainville, euh, une jeune femme vient en pirogue pour lui dire au revoir, oui. et manifestement, elle a beaucoup de, il y a de beaucoup champagne. de tendresse oui. entre entre Autour et elle. Il lui donne des perles en souvenir, oui. enfin, c'est très tendre. Et donc, la, la figure de cette jeune femme hein, amoureuse qui, oui. qui voit partir hein, l'homme oui. qu'elle aime... Euh, voilà, c'est là. C'est une figure qu'on qu retrouve aussi en, en écho. Euh, mm. euh, et, et, et donc, elle est, elle est utilisée par, par la voilà, littérature, Victor Hugo. Et, mm. et de la même façon, enfin, mm. voilà. De, de cette façon, on peut dire qu'Autoru est devenu, indirectement, hein, en fait, le, le, le, un lieu commun. Et, et voilà, et l'étonnant, c'est que Napoléon s'est prêt pour Autoru. Quand il était encore le jeune Bonaparte, en fait, ben, il s'est retrouvé dans l'extrême geste de nostalgie de ce, ce Polynésien embrassant un arbre. Mmh. Hein, voilà, ben, Bonaparte, c'était un patriote corse, mmh. hein, exilé en France et puis surtout… Ben, voilà, un jeune, homme, un jeune homme arraché au siang ouais. et quelque part il était aussi peut-être… Dans milieu hostile où il faut ouais. se faire remarquer. Oui, euh, voilà, et oui, en tout si, cas, on, on oublie trop hein, cette, cette trace là encore indirecte. Et qu'en est-il de la suite des voyages d'exploration dans le Pacifique, à part, à part ce, ce voyage de Bougainville Eh bien voilà, Autourou a ouvert la voie à la venue en Europe d'autres Polynésiens. Mm -hmm. Là encore, pour Hauturu, l'affaire se termine très mal. Il oui. meurt victime de la, la variole mm -hmm. euh, alors qu'il est sur le, le chemin du retour mm -hmm. à Tahiti. Euh, Toupaïa connaît le, le même sort. Toupaïa, mm -hmm. c'est un, un prêtre, un savant euh, qui part avec Cook au cours de son, du, du premier voyage de, de Cook dans le Pacifique, lui meurt à l'escale de Batavia, c'est terrible parce que ben, lui est plus doué visiblement pour les langues, mm -hmm. il apprend un peu d'anglais, mais, ouais. mais surtout, voilà, grande portée, hein, ouais. enfin, grande auteur intellectuelle, hein. il apprend même à dessiner, pour, à l'européenne oui. hein, pour, pour mieux expliquer les, les choses enfin bref il cartographie, il parvient même à faire de la cartographie euh, mais, mais bon ça, ça se termine très rapidement pour lui euh, au, au cours du deuxième voyage de Cook oui. un, euh, un Polynésien va passer euh, deux ans en Angleterre c'est au Mai pour les Européens my. et lui va revenir mais voilà, malheureusement, il ne va pas y avoir là non plus la possibilité de, de transmission, de, de communication. Ce sont les plus connus, Tupaya et, et Omaï. Mais il ne faut pas oublier que les Espagnols ont été aussi oui. présents à Tahiti oui. entre le, le, le deuxième et le troisième voyage de, oui. de Cook. Et, euh, et que là aussi, il hein, y a eu… Euh, euh, euh, Voyage mmh. de Tahitiang au Pérou et, et ensuite retour. Et en tout cas, c'est une histoire, une histoire tragique parce que, oui, voilà, des mondes euh, sont en contact mais ne se rencontrent pas. Et Bougainville effectuait d'autres voyages, notamment au Canada, au Malouine, aux Samoa, au Tuamutu. Est-ce qu'il a développé d'autres relations comme celle qu'il a entretenue avec Aotourou bah Non, parce que Autourou a imposé sa présence mm -hmm. sur le navire. Hein, Bougainville n'a pas su dire non. Et puis, euh, voilà, enfin, euh, la, la, la, le départ à Tahiti est un petit peu précipité dans un contexte difficile à la fois nautique. Et puis, euh, voilà, un, un Tahitien avait été tué d'une un, arme à feu... Euh, voilà, le, le, le chef euh, Toutara qui aurait pu, euh, voilà, euh, rendre tout à fait différent les, les liens entre Bougainville et les, les Tahitiens, enfin, c'est retiré après, après cet incident. Non, en fait, oui, euh, <rire> Bougainville, vrai. il y a eu une espèce de. Ouais, de, de côté exceptionnel de cette relation. Ouais. Mais je crois parce que c'était Autourou, ouais, parce que c'était Bougainville. pour reprendre euh, une autre <rire> une expression une autre bien connue. Mais, mais en tout cas, on n'a pas d'image d'Autourou. Oui. On n'a aucun, aucun portrait de lui. Bernardin de Saint-Pierre a laissé des notes où il le décrit un peu. On dit qu'il n'était pas beau. Oui, c'est ce qui voilà. me Voilà. Et bien. donc... Voilà, certainement, c'était quelqu'un d'assez musclé, avec un teint mat, à une époque où en Europe, voilà, on valorisait les, ouais. les, les silhouettes plus fines et puis les peaux très blanches. Mm -hmm. euh, il a peut-être souffert du, du voyage, enfin, il avait mm -hmm. les, les jambes peut-être un peu déformées, peut-être le, le scorbut. Voilà. Moi, je peut-être dit... aussi le fait qu'il était assez, euh, sans expression entre guillemets, assez digne. Euh, il ne se prêtait pas à ce qu'on en attendait de lui. Peut-être. Peut-être cette tristesse aussi qu'il avait en lui. On peut penser qu'il a été victime de dépression. Oui. Hein et et d'autant plus qu'alors qu'il arrive, alors qu'il séjourne en France, à partir du, du mois d'août 1769, une comète apparaît mmh. dans le ciel de Paris. Alors que bon, c'est un, un été qui est particulièrement froid. Pluvieux, c'est pas un été solaire éclatant. Voilà, il y a cette comète, et semble-t-il, pour les Polynésiennes, les comètes sont porteuses de signes, signes maléfiques. Là encore, hein, il faut oui. être très prudent, on n'est pas sûr de, de bien comprendre. Mais, mais, mais en tout cas, c'était un signe. Mmh. Et, et en tout cas, pour autant qu'on puisse l'apprendre... Le, le, euh, voilà, euh, à Autourou, la fin de son séjour est triste. Oui. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre présence. Vous nous avez fait aimer à Autourou à travers votre livre. C'est important. Voilà, essayez merci. de faire l'impossible. Exactement. <rire> merci beaucoup.